Bonjour les amis. De quoi ai-je besoin si je veux devenir trader C'est peut-être la question que vous vous posez et c'est normal parce que quand on démarre, euh, qu'on voudrait faire une carrière dans le trading, eh bien, il est normal qu'on ait quelques questions à se poser. Et en fait, le gros avantage du trading, c'est que pour démarrer, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Il faut, vous faut uniquement un ordinateur avec une connexion Internet, donc ce que vous avez déjà probablement. Un ordinateur normal, il ne vous faut pas une station de travail avec 10 écrans. Donc un écran c'est suffisant, éventuellement un second écran et ça on peut adapter à tous les ordinateurs aujourd'hui. Windows ou Mac, les deux sont possibles et il vous faut une plateforme de trading. Et ça vous pouvez l'obtenir chez de nombreux brokers. Donc un broker est un intermédiaire entre vous et les marchés financiers. Donc euh, moi je vous conseille la plateforme MT4, MetaTrader 4, que propose gratuitement euh, un grand nombre de, de brokers, donc c'est la plateforme la plus utilisée au monde. C'est une plateforme facile à, à utiliser, à apprendre, et ça vous donne accès au marché, que ce soit le Forex, les indices, les actions. Donc vous pouvez quasiment tout trader avec euh, cette plateforme. Ensuite, bien sûr, pour gagner de l'argent, eh il faudra que vous investissiez un petit peu d'argent. Mais euh, la chose la plus importante que vous devez faire euh, au départ, c'est investir non pas euh, en mettant de l'argent sur une plateforme de trading, c'est investir d'abord en formation. C'est le plus important. C'est ce qui vous permettra de gagner le plus vite de l'argent, de vous faire gagner des années des années de travail et d'efficacité donc investissez d'abord dans des formations avant de vouloir trader sur un compte réel avec votre argent sur une plateforme. Donc les formations vont vous permettre de, de gagner beaucoup de temps, de comprendre comment on doit trader, ce que c'est le trading, ce que c'est le trading à long terme, ce que c'est le trading à moyen terme et à court terme. Tout ça vous pourrez le faire simplement avec votre ordinateur, une plateforme de trading comme MT4 et vous pourrez même démarrer, vous entraîner sur un compte de démonstration c'est-à-dire sans, sans investir un seul centime de votre argent euh, pour trader. Donc investissez d'abord de l'argent dans des formations et ensuite une fois que vous aurez des bons résultats sur un compte de démonstration, vous pourrez éventuellement euh, commencer à mettre, par exemple, 2000 euros, 5000 euros sur un compte et euh, essayer de reproduire ce que vous avez fait sur un compte de démonstration, sur un compte réel et commencer à gagner quelques euros par jour. Ensuite, une fois que vous aurez pendant quelques mois des bons résultats, si vous n'avez pas vous-même un gros capital, mais que vous pourrez montrer que vous êtes régulier, que tous les mois vous pouvez avoir des résultats positifs, sans prendre de grands risques, c'est-à-dire en suivant euh, les conseils euh, que vous donne une bonne formation au trading, à ce moment-là vous pourrez en parler autour de vous, vous pourrez montrer vos résultats et là je vous garantis que vous n'aurez aucun problème pour trouver rapidement des personnes qui seront prêts à croire en vous, en, en investissant en vous, vous euh, confiant de l'argent pour que vous fassiez fructifier cet argent et ensuite vous partagez les gains avec ces personnes-là. De cette manière-là, vous pourrez démarrer et vous pouvez le faire avec votre ordinateur, un second écran c'est plus pratique, mais il ne faut, faut pas investir en matériel pour démarrer. Donc c'est la manière la plus simple de démarrer, donc quand vous aurez quelques années de trading, que vous aurez gagné beaucoup d'argent, vous pourrez investir dans du matériel un peu plus performant, mais au départ, c'est absolument pas nécessaire. Pas besoin d'avoir un gros capital non plus, une fois que vous voyez que vous gagnez 5-10 euros par jour, là vous pourrez commencer à montrer vos résultats si vous avez un petit capital de départ et ensuite euh, le capital viendra tout seul à vous euh, très facilement. Soyez rigoureux, suivez les conseils euh, de, de traders expérimentés qui vous diront comment en faire, qui à travers leur formation pourront euh, vous montrer comment faire, quelles erreurs ne pas faire et comment arriver à avoir des résultats réguliers. Si vous êtes intéressé par une formation, donc ça fait une dizaine d'années que je fais du trading, donc mes formations euh, sont disponibles à un prix tout à fait raisonnable et c'est là-dedans que vous devez investir au départ. Donc Vous avez un lien ici au-dessus vers euh, mes formations, vous avez un lien également euh, sous cette vidéo. Vous euh, pouvez voir les témoignages de mes étudiants, j'ai beaucoup d'étudiants qui m'envoient leurs témoignages et qui me disent que réellement mes formations les ont aidés à devenir rentables, à arriver à des bons résultats dans un délai tout à fait raisonnable, donc il ne vous faudra pas 5 ou 10 ans pour apprendre à être performant. Quelques semaines, quelques mois, ça dépend des personnes donc, et du temps que vous consacrez bien sûr au trading. Et vous arriverez à des bons résultats de cette manière-là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, un pouce bleu ça me fera plaisir, partagez la vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche, ainsi vous serez averti lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt, au revoir.